Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous faire quelques rappels à propos des structures de contrôle en Java. Un langage de programmation a pour objectif de manipuler des données en masse. Et pour ça, on va avoir besoin de contrôler ce qu'on fait, c'est-à-dire à un moment donné, de dire si ma donnée vaut tant, je fais ça, sinon je fais ci, etc., etc. Et donc, on a besoin. Tous les langages de programmation ont besoin de mécanismes de contrôle. Le premier de ces mécanismes qu'on va regarder ici à travers un petit exemple ce sont les conditions. Alors les conditions bah, c'est le fameux ifs and else dont vous avez ici la syntaxe donc là euh, mon petit exemple c'est euh, déterminer si tu est bisexile ou pas. Donc vous voyez que j'ai ici if, j'ai else et en, après le if entre parenthèses j'ai la condition. Alors moi je vais m'astreindre à une écriture qui est euh, en fait de mettre la colonne ouvrante et la colonne fermante, quel que soit le nombre d'instructions qu'il y a au niveau du zen, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, et même topo au niveau du else en bas, de manière à avoir une écriture qui est non ambiguë. Ça c'est des choses qui ont été héritées du fait. C, c'est comme je sais que la condition est entre parenthèses, quand la parenthèse est fermante, ce que je vais trouver derrière, c'est forcément des instructions si la condition est vérifiée. Donc euh, tous mes programmes sont écrits comme ça, mais euh, ces accolades ne sont pas obligatoires. J'en profite pour euh, vous introduire les entrées sorties qui vont vous être utiles en particulier lors de vos premières séances de travaux pratiques. Et ben, c'est extrêmement simple. Vous avez une classe qui s'appelle Scanner et donc vous faites, euh, vous récupérez euh, un élément et Puis vous allez dire que vous scannez depuis System.in qui est une espèce de flux qui correspond quelque part au clavier. Et ensuite, vous avez une fois que vous avez initié ce scanner, vous pouvez récupérer le contenu de ce qu'il y a dans ce buffer. Donc vous avez ici NextInt, mais il y a d'autres primitives qui permettent de récupérer les choses sous des formats différents. Je vous renvoie au super manuel, et donc vous pouvez ainsi récupérer facilement des éléments pour vos programmes. Si j'exécute ce code eh bien ça donne ceci sans surprise je vous laisse l'analyser c'est censé être correct. La deuxième structure de contrôle toujours par un exemple ici c'est ce qu'on appelle l'énumération de cas. Vous avez connu le case ou le switch euh, ça dépend des langages de programmation. Donc ici c'est l'école switch donc vous avez cette instruction qui va porter sur une expression une variable par exemple, mais ça peut être un calcul et ensuite on va comparer le résultat de cette expression à un certain nombre de valeurs. Alors il y a deux choses ici, vous voyez que j'énumère des valeurs. Après le case valeur de point, je vais avoir une séquence d'instructions qui doivent se terminer par un break. Le break va m'envoyer ici et si je ne fais pas le break, je vais faire la suivante. Donc si j'ai aucun break, c'est une manière de dire ben, je m'arrête, je démarre une séquence d'instructions à partir de euh, la première valeur qui a été sélectionnée et puis vous avez la valeur default qui va donner en fait bah, toutes les valeurs qui n'ont pas été énumérées. Qu'est ce que je dois faire Donc là on le sent facilement. Je vais transformer un numéro de mois en son, sa valeur réelle et donc effectivement bah, les mois sont numérotés de 1 à 12. Au-delà ça n'a pas beaucoup de sens et donc j'afficherai pour toutes les valeurs qui ne sont pas comprises dans l'intervalle 1 à 12. Je vais tout simplement dire inconnu l'exécution de ce programme donne ceci sans aucune surprise. Je vous laisse regarder en détail s'il y a un bug. On a également des boucles. Alors l'intérêt de la boucle c'est d'exécuter quelque chose un certain nombre de fois. Ce qu'on va exécuter c'est ce qu'on appelle le corps de la boucle et le premier type de boucle que vous avez ici c'est la boucle dite for où je vais, elle fonctionne comme en j'ai un indice que je vais initialiser ici cet indice n'existe qu'entre la colonne ouvrante et la collade fermante j'ai besoin de le déclarer. Ici je vais définir la condition de sortie typiquement cet indice et ici je vais définir les conditions d'évolution de l'indice entre chaque occurrence d'exécution du corps de la boucle que j'ai ici. Donc la variable de boucle comme je vous l'ai dit n'est visible que localement et si je lance l'exécution de ce petit programme, aux oh, surprise, voilà ce que ça va afficher puisque là je boucle sur l'ensemble des éléments de mon tableau. J'ai également des boucles que j'appellerais itératives. Alors il y a deux variantes, il y a euh, la première qui est le while où le test se fait en début de boucle donc j'ai une classe qui commence ici avec un premier exemple donc i ici est déclaré et initialisé parce que vous voyez que contrairement à la boucle for, l'indice n'est pas déclaré localement à la boucle donc il faut que je déclare une variable qui va être ici le test de sortie donc tant que le test de sortie est vérifié eh bien je reste dans la boucle je la réexécute et puis dès que ce test de sortie n'est pas vérifié ça veut dire que je dois sortir. Donc ici je vais sortir lorsque I va atteindre 5 puisque j'incrémente I dans le corps de la boucle. Je continue mon programme, je continue mon programme avec sa deuxième partie où là j'ai une boucle doux donc on va considérer que j'ai le même I ici que euh, là dans euh, la euh, condition de sortie qui cette fois-ci se situe à la fin de ma boucle donc derrière le corps de boucle. Le while je peux avoir zéro exécution. Le do j'ai au moins une exécution du corps de la boucle quand même euh, des différences. Et ici évidemment comme j'ai incrémenté i, i va valoir 5 et ici i va être décrémenté jusqu'à ce que je sorte et que je considère que tout est terminé. Dans ce type de boucle que ce soit la boucle while ou la boucle do eh bien en fait l'indice est déclaré explicitement. Et par conséquent, il doit figurer dans la zone de visibilité de mon programme. Ici, c'est la méthode main. L'exécution de ce programme donne ceci. Vous n'êtes pas surpris, on a tout fait pour. Voilà, je vous remercie de votre attention. A bientôt.